tout le monde, les petites maugriaves, j'espère Père que vous avez bien suivi vous allez voir un deck fou c'est tout simplement mon nouveau deck coup de cœur mon nouveau deck préféré c'est une liste top 44 légende de Levic ce deck est formidable Renata a disparu il y a un peu plus euh, de deck aggro. c'est le problème vous allez voir ce deck c'est une merveille c'est tout simplement le nouveau druide mais en même temps c'est l'ancien druide qui revient mais c'est un druide en fait ça n'a jamais vraiment existé les druides comme ça bref c'est une merveille c'est un deck qui se polarise moi j'aime ça mais il faut... ça veut dire qu'il faut être aussi réfléchi au moment où on le joue on joue pas dans un n'importe quelle méta, ce deck-là, c'est un deck combo, c'est un deck qui met un milliard de dégâts avec, avec Bran, avec le Rekan et avec Astalor, il n'y a que de la pioche Il y a de la pioche et du mana On a Darli Dadada, d'ailleurs. Darli da da da, hein. <rire> J'ai mal fait là, bref. Ou Mani, ma Patrick Kimseed, 87, Palais des Sports de Saigon. J'étais au deuxième rang avec ma mamie. Alors, Procès Fleuve, incroyable. On pioche des cartes avec ça. Il euh, y a Tenir la Mine. Il y a même Tenir la Mine pour piocher. Il y a du mana, de la pioche. Et ensuite, on met en, en, en place un setup à Vebran, à Dubrekan, à Stalor, à alors. alors. C'est incroyable ce deck, c'est une merveille. Il euh, y a un truc que je ne sais pas si ça marche ou pas, vous allez voir, il y a un moment, il y a un setup dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire si ça marche ou pas. Je ne l'ai pas testé dans la vidéo, c'est une connerie, j'aurais dû le tester. Mais en général, il n'y a pas besoin de le tester, alors là, ça veut rien dire, parce que vous comprenez pas ce qui se passe, mais vous allez voir euh, la vidéo. Bref, franchement, ce deck, si vous aimez druide, mais pas, pas le druide, genre 40 PV ou t'as 100% One Ride, vraiment le druide où tu dis « Ah merde, ce match-up-là, j'ai un mot. Quand ce match-up-là, je suis pas bien. » Ou « Ah, nice, c'est un contrôle, je vais le polariser. » Et ça, c'est génial. Quand on joue Druid, on aime avoir la petite adrénaline du début de, de découvrir la classe adverse. Bref, j'espère que ça va vous plaire. Je vous souhaite un délicieux, délicieux visionnage. Et c'est parti contre un droïde. Droïde, euh, rampe évidemment. Alors, est-ce que c'est des versions old school qui ont juste enlevé euh, Rénatal Est-ce qu'on garde le poste de Gai lointain Je pense que contre droïde, c'est très intéressant. Est-ce qu'on garde procès Je pense que c'est pas mal. En vrai, j'aime bien cette main. Il y a de la pioche. Il y a le poste. Il y a une herbe, Il n'y a juste pas de mana. Mais on s'en fout, on a des kilos. Et on a euh, poste de, de euh, procès fleuve qui va nous permettre d'avoir de la, de la mana. Euh, je crois. On va tout de suite faire ça. Comme ça, on l'emmerde tout de suite. Et derrière, on fait procès fleuve. J'aime bien cette courbe de mana, elle est très intéressante. Alors, vous allez voir, le deck est fou. J'ai joué un petit peu euh, avant euh, de vous présenter la vidéo. C'est un deck totalement, totalement what the fuck. Euh, C'est un deck combo, en fait. C'est un, un des premiers druides vraiment combo, genre qui se polarise. Mais par définition, il se polarise parce qu'il n'y a plus Rénatal. Donc, euh, contre les agros, euh, j'ai croisé pas mal de matchs secrets là, un petit peu récemment. Enfin, euh, ce matin. Et j'avoue que les matchs secrets, ça pique. Hein. Les matchs secrets, ça te défonce bien le, la tête. Ok, super. Magnifique. <rire> elle est trop... Elle est, en vrai, le deck est fou. Alors, je ne sais pas si le deck est fort. Euh, là, le deck, il a que quelques secondes. Lévi, il était euh, 44 légendes au moment où j'ai pris le deck. Donc, je ne sais pas. Après, c'est une histoire de méta. Est-ce que la méta sera lente Est-ce qu'il y aura trop d'aggro S'il y a trop d'aggro, c'est pas un bon deck. S'il y a des decks un petit peu lents, c'est un excellent, excellent deck. En fait, on avance beaucoup plus rapidement que lui dans Guff, accessoirement aussi. On peut se permettre de juste installer alors. Ouais. Et donc, euh, ouais, ça va ça va vraiment dépendre de... Normalement, on est censé avoir Guff avant lui. En fait, juste en... contre Druid, je pense que c'est un très bon match-up. Parce que Druid, c'est lent. Ok, parce que Druid c'est assez lent, enfin euh, c'est pas que c'est lent mais c'est juste que il, il s'agresse pas quoi en fait. C'est pas que c'est lent, c'est que ça n'agresse pas plutôt. Non ça, ça veut rien dire. Faire ça juste. On va prendre ça. Je le plus petit. Ou deux fois le plus haut. Ah oh, j'aime bien faire ça à trade En fait j'aime bien continuer à l'emmerder avec mon poste de guerre lointain Puis je mets un peu de board C'est pas mal c'est important de grignoter On n'a pas dégâts infinis Lui il a beaucoup d'armure Qui peut poser vraiment, vraiment beaucoup de problèmes Donc c'est important l'étal, c'est vraiment Bran et, euh, et Astalor quoi Ah c'est bien là yeah, Il, il s'en sort pas le garçon hein. Il s'en sort pas hein. On n'a pas de guff par contre Le piocher un Je vais lui proposer un board. Je vais lui proposer un board à trade. Et au prochain tour, je fais euh... Anubrekan, Bran Astalor, je pense. Et le gros Astalor également. Ça marche, hein. Innervation, c'est un super draw. Je pourrais pièce Bran. En fait, pièce Bran Anubrekan, c'est cool aussi. Faut voir, mais là il fait pas d'écailles, à moins qu'il l'énerve. Non. Oh, il est pas bien. Ah, il est pas bien, il est pas bien, on lui met la pression, c'est bon ça, alors ça fait un peu, ça nous fait mal hein. en tant qu'amoureux du druide, on est en train de battre un druide, mais en tant qu'amoureux de la victoire, on est bien là. Ok. Forme. On va faire la forme si on trouve nerve. Guff, on guff maintenant. On va guff en vrai. Hein. On pense au-dessus. Du mana, du mana, du mana, du mana Mana Ok euh, Prochain tour on a l'étal Prochain tour on a l'étal Hasta alors je pense qu'on a toujours l'étal Ok. Ok. Je sais pas si on a l'étal. De toute façon, c'est le play. Hein. Ouais. On fait euh, Astalor. On met deux Astalor en main. On joue... Comment ça... D'ailleurs, je... J'ai pas vu le spot ce matin. En tout cas j'ai pas eu la possibilité de le voir, mais c'est Bran avec double récan Est-ce qu'on peut jouer 3 cartes plus 3 cartes Est-ce qu'on peut jouer 6 cartes derrière De toute façon là ça changeait. changé, hein. je fais Bran Recan, je joue Astalor et je joue le, le gros Astalor, le gros Astalor. Donc là on ferme deux dégâts, j'ai 18 x 2, 36, 36 x 2, 72. Donc là j'ai 72 dégâts dans le spot. Oh bordel. Pétard pardon. Là j'avais 72 dégâts. Druid en garde. Ah, il y a que de la pioche dans ce deck. Je vais quand même garder Inerve. Ça, euh, ça donne un peu de lion, un peu de peps. Ouais, je pense quand même. Hein. Ouais, il y a que des cartes de pioche et des cartes de mana. Je pense que ça, ça a du sens de garder Inerve. Le moindre nourrice, le moindre euh, Sidman et tout, même Wild Gross, je peux limite faire... Euh... Comme ça, je fais T1 post, T2 Wild Gross par exemple, ou... ou euh... Ouais, faut voir. Oh, c'est un aggro. Euh, Agro c'est pas du tout un bon matchup. C'est même un matchup catastrophique. Aggro, c'est un matchup catastrophique. Tout ce qui est aggro, maintenant, avant, c'était OK parce que t'étais druide. Bon, après, t'as de l'armure un peu dans le deck, hein, mais aggro, c'est quand même pas bon. Après, groupe pur comme ça, c'est peut-être mieux que mage, Se... mage secret. Mage secret, ça allait contre en fait. Ça a contre-sort et objection, c'est infâme. Ça t'agresse et en plus ça te contrôle. Juste, c'était pas, pas assez bon quand il y avait 40 PV parce que ça allait. En fait, mathématiquement, ça laissait toujours l'adversaire à 5, 6, 7. Ok. pas mal inerve ici que je peux faire Inerve, inerve nourriche en mana hasta dans 2-2 je pense bon, c'est le play faut juste arriver à top decker un rekan ou une connerie assez ah, chiant là par contre hein. ouais ça va être chiant c'est le play hein. nourriche mana hasta là dedans Je sais même pas si au prochain tour ça a du sens de faire forme, de faire forme parce que il y a des T7 qu'on veut mais qu'on pourra pas avoir et sinon après il y a pas mal de... Ouais remarque, il y a pas mal de petits trucs. Tout dépend là, de la draw. Ah ça va être compliqué ce toqué là, il nous fait vraiment beaucoup beaucoup de mal, hein, le cuisinier toqué C'est pas un match-up où on a besoin de placer Bran. Oh là là... Oh là là Ah il y a trop de draws, il y a trop de... C'est fini là, c'est fini là Mais de toute façon ils piochent tellement C'est ça On a perdu hein On a perdu Faudrait qu'on trouve même avec Ekaï c'est chaud Et peut-être qu'avec Ekaï au prochain tour Il toux euh, Anubrekan, Bran, Astalor des conneries comme ça Pas des conneries en soi hein. Je sais pas, je sais pas, je pense c'est mort là Les cuisiniers ils nous font trop de mal Ouais, ouais, druide aggro, euh, déjà c'était plutôt bon contre les druides 40 life, mais dans les druid, contre les druides 30 life, c'est vraiment de la bouffe gratuite. Hein. Je pense vraiment qu'on est, est sur un deck qui est très intéressant et qui va plaire à beaucoup de monde, ce druide-là, parce qu'il se polarise. C'est-à-dire qu'il va plaire aux amoureux du druide, parce qu'on retrouve voilà, le, le plaisir de se dire « Ah, il joue agro, je suis pas bien. Ah, il joue pas agro, je suis bien. » C'est ça aussi, Orson, c'est pas se dire « Ah, la classe de l'adversaire, bah, je m'en fous, je joue druide. Ouais, » Vous voyez, c'était un peu... Même si on aimait Druid, c'était 100% de winrate avec le Druid. Ouais, hein, j'ai pas fait assez de mana, rien à dire, c'est propre. Euh, et en même temps, ceux qui n'aiment pas Druid, qui sont un peu des haters du druide, bah finalement, ils, ils vont apprécier aussi ce deck-là parce que bah, si tu joues un deck combo ou un deck lent et que tu joues contre ce deck-là, bah, tu vas perdre, mais tu sais que le deck existe. Et si tu joues aggro, bah, tu es content de jouer contre Druid. Franchement, c'est assez intéressant. C'est des decks qui, ont... qui sont nécessaires dans la méta, les decks comme ça polarisés. Et encore une fois, c'est des decks qui peuvent être soit top méta, soit trash tier. Vraiment. Ça peut être soit top méta, soit trash tier. Ça va dépendre vraiment de, de ce qu'est la méta. Et moi j'aime. Franchement, sincèrement, moi j'aime ce genre de deck. Après c'est des decks qui sont stressants en ladder parce que vraiment la classe de l'adversaire elle importe énormément et le moins, les moins de petites créatures qui, qui peut qui peuvent jouer au début ça peut tout de suite te faire, te faire flipper Ok Bon dommage on n'a pas de mana là On a Guff quand même qui est bien Bon est-ce que lui il joue encore une version comme ça Version ral c'est bizarre ça a été vraiment hard nerfé ça existe encore hein, mais ça a été hard nerfé ah c'est chiant quand même bon c'est pas beau hein c'est pour ça qu'il faut garder Inerve en main clairement c'est trop trop bien Inerve hein, dans ce deck hein on a Horticulteur, Guff. En moins de top taupdécay énerve. Ouais le problème c'est que là. Vous imaginez T3 il a fait une 5-8. Euh, ça reste agro. Hein. En fait c'est une sortie qui est agro. Hein, qui est l'a réalisée en face. Ouais. Je pense qu'on a perdu. Je pense qu'on a perdu. On se fait trop agresser là. Je pense qu'on a perdu. Ouais cette sortie elle bat même les agros. Hein. C'est la meilleure sortie du jeu. Hein. Toujours maintenant hein, malheureusement. On va essayer de se battre. Je vais quand même essayer de me battre. Hein. Je vais guff au prochain tour. Et puis euh, ensuite il y aura Ekai. D'accord, de de ça a été nerfé mais pas tant que ça. Bah si quand même le truc à 3, ouais c'est un petit peu, peu c'est un peu plus lent. Mais après quand cette sortie-là, elle est pas forcément nerfée vu que PrEP il a pu jouer T2 son truc. Ouais, vous voyez cimetière, là double 5-8. Ah non, il a mal copié. Ah putain, il a pas copié la 5-8, j'ai pas fait gaffe. Ouais, je suis méga défaitiste dans cette game en vrai. Je sais pas s'il faut pas. Faut guff ou faut de la mana direct. Je crois qu'on va mana mana. Je crois qu'on va mana mana. Comme ça, si on pioche. Euh... Je sais pas. Par rapport à Anubrekan, je me dis. Lieutenant. L'âme. Ouais, ouais ouais ça va. Mais je pense qu'on va. Je sais pas si on va Ekaï ici ou faut pas gagner des manas. On a une Ouais, il nerve à breakade maintenant c'est intéressant. On a vraiment une belle combinaison. on fait guff, on meurt pas. Hein. Est-ce qu'on gagne derrière Sens hein. ou à ce alors sert à rien. Bah, autant faire mana, nerve dans ce cas-là. Autant hasta l'or. Bah, J'enlève pas de dégâts. Bah, autant faire euh, poste et compter. Ah non, on se fait charpentière maintenant. En fait, il faut que je pioche Anubrekan au prochain tour. Et je peux faire vraiment des belles combinaisons. Dans ce cas-là, il faut que je fasse charpentière. Ouais, ça marche. Hein. C'est un peu bizarre, mais en fait, il faut que je charpentière sur mine. Comme ça, au prochain tour, avec la mine, je récupère Anubrekan. Et j'ai les mana pour tout faire. Parce que j'ai 13, donc j'ai mine. Et derrière, j'ai 11 pour faire Bran, Anubrekan, roi, Astalor. Ça fait... 1, 2, 1, 1, 1. Le problème, c'est que je sais pas comment on fonctionne à <rire> comment on fonctionne à en fait. C'est tout simplement ça. Les 3 prochains, on peut jouer les 3 prochains. Les 3 prochains plus les 3 prochains, je pense que c'est que les 3 prochains. Bref, en tout cas, j'ai besoin de ça. Vous voyez, c'est vraiment combo, là. Je pense qu'il va pas me buter, là. Il va juste me mettre une grosse tartine. Il y a 9, 10, 11, 12, vous voyez. C'est large. large. je gagne plein de points de vie. Bah, c'est pas trop. En vrai, euh, il y a que si on, on overdraw à Nubrekan. Bah, en vrai, si on overdraw à Nubrekan, bon, bah, franchement, j'ai tout donné. Hein. Mais là, il est bien mon play. Hein. Je pense que c'est un winning play. Hein. Que je me mets vraiment dans une belle situation. Hein. Enfin, je sais pas, en vrai, mais je pense. Hein. Je pense pas qu'on puisse regagner juste des points de vie et passer. Dommage de perdre cet Astalor, mais on s'en fout. Attends, je me demande si ça marche. Ça fait 16, 2, 5. Attendez, on, on rase le. Ah non, on rase pas le board. Attends, on a gagné là, non On fait juste Astalor. Je joue pas les deux, mais je pense c'est ok, non? Là, on rase le bord avec ça, non? Ah non, mais on est mort. Il y a des créas. Non, non, c'est con, c'est pas ça. Mais en fait, je sais pas comment ça marchait avec ce roi. Pourtant je l'ai joué, hein, franchement, sans blaguer, hein, j'ai fait, euh, fait 4-5 games ce matin avec ce deck. Ouais, ouais c'est intéressant. Hein. En fait, je, je sais pas comment ça... J'aurais dû essayer pour la science, vous voyez. Parce que là, en vrai, euh, j'avais perdu, mais... Ça fait 1, 2, 3. En fait, il y a un play où j'ai Astalor alors d'abord. Ouais, il faut peut-être un peu... Là, j'étais le problème, c'est qu'il m'a trop agressé, donc j'étais obligé d'être dans une situation comme ça, méga défensive. Mais je crois pas que ça fonctionne. Parce que ça dit les trois prochains serviteurs sont gratuits. Donc ça fait les trois prochains et les trois prochains. Je pense pas que ça... Si ça proc en vrai, euh... je paye 6 pour gagner 6. Je sais pas. C'est vraiment un spot pour essayer. My bad, je suis désolé. Là, j'aurais vraiment dû essayer parce que... J'ai je, je, pas compté en fait et je me suis dit il doit y avoir l'étal, mais... Moi j'avais beaucoup quand même. Ok. Ouais là vous voyez on, on, on sent la puissance de tenir la mine. Vous voyez on s'est mis dans un... Là aussi bien j'avais l'étal. Hein. Là avec... Le... Si jamais ça marche, j'avais l'étal. Mais j'ai considéré que ça marchait pas. Mais en vrai là j'ai vraiment été bêta pour le coup. Mais vous voyez le deck il est fou. Hein. Moi j'adore. Franchement c'est pro... mon deck préféré là maintenant dans cette méta. J'avais pas vraiment de deck préféré pour le moment. Si ce n'est le druide. Mais c'était le même qu'il y a un an. Le même qu'il y a deux ans. Le même qu'il y a trois ans. Là c'est vraiment un druide totalement différent. Bon en vrai on a une belle main mais. Bah ça, ça, ça. Inférieur à celle, lui donne beaucoup divin et ruée. C'est un peu chiant mais. Bah, typiquement c'est Boladin, donc c'est totalement polarisé comme match. Genre. Quand je dis polarisé, c'est 20%. quoi. On a, je pense qu'on a à peu près 20% de chance de gagner, quelque chose comme ça. Voilà, faut accepter. Le... Là, c'est vrai que pour le moment, il y a un peu plus d'agro. j'ai l'impression, mais c'est normal. Rénatal, plus de Rénatal. Les, les joueurs ils disent Bah, cool, je vais pouvoir rejouer aggro. Donc, peut-être qu'en début de méta, c'est pas forcément bien de jouer ce deck là. Mais faut voir vraiment comment elle évolue. Hein. Si elle évolue avec beaucoup de contrôle, ce deck là va être incroyable. Hein. Ah, il faut que je gagne de l'armure, c'est plus safe. De toute façon, je vais écaille au prochain tour. Ouais, je crois vraiment pas que ça marche avec Rekan. Oh, c'est chiant ça. Oh ça changerait en vrai. Ah si, il y a... Ouais, si, quand même un peu. Bah, déjà, il met plus de dégâts dans ce, dans ce spot. Roi. Ok. Ok. Bon. Prochain tour, on a Eka et Carapace. En vrai, ça va être pas si mal pour nous maintenant d'avoir vraiment une, do, une draw de plus vu qu'on a. On va presque avoir le double de ces manas. Il est pas loin de nous buter, hein. heureusement qu'on a fait cette petite carapace. Hein. Oh là là, chiant ça. Ah, Nebrekan aurait été dingue là. Euh, si on fait écaille. 1, 2, 3. Parce qu'on a vraiment le choix. Roi, Aid, Aid. Bon, oh, c'est ça, hein. Ouais c'est chiant. En vrai sa ça, ça, ça sortie là avec son petit T2, c'est trop relou. hein. Mais bon, c'est plus facile de l'accepter quand tu sais que tu t'es polarisé en fait. Il a létal, ouais j'ai bah, rien à dire. C'est des decks qu'on va battre avec, euh, avec les decks board centric, c'est des decks qu'on va battre avec des decks contrôle pour le coup. Et encore il y a des boubous donc ça peut être ça peut être intéressant de voir ce que donne un, un DK mono rouge par exemple. Ou Illidan aussi. Contrôle. par contre euh, clairement avec Druid on est de la bouffe gratuite quoi. Voilà. ah Druid nice Druid c'est bien match control c'est bien DH DK tous ces decks là c'est vraiment des, des, des super decks en vrai il y a, y a plus de decks dans la regarde euh... le procès en vrai, on a tellement de mana, on va garder procès. Ouais. Euh, je pense qu'il y a plus de bons match-up que de mauvais dans la méta. Par contre, les bons, ça va être. Euh... On va pas les polariser autant qu'on se fait polariser. Enfin, quoique, c'est pas sûr en vrai. Ah enfin, c'est pas sûr. Quoique, ouais, non, si. Et je pense que ce deck-là, il a un skill cap monstrueux. Alors, c'est peut-être un des decks les plus compliqués depuis le début du jeu. Et en même temps, c'est aussi un deck qui a l'air no brain quand l'adversaire le voit. Parce qu'il se dit, bah, il a juste fait du mana à mon adversaire. Bon pièce croissance. Non. À part si on en a une autre. Oh, c'est un aggro, hein. Druid. Druid des Récifs. Enfin, après 30, ça veut rien dire. Quoique Druid des Récifs, c'est quand même une carte qui était jouée dans les druides avant Rénatal. Hein. Très bonne carte défensive, hein. Il prend son temps Nice Ouais c'est pas mal là hein. Pièce croissance Croissance Horticulteur En vrai c'est une sortie Même contre aggro On peut, on peut s'en sortir Mais Je pense pas que ce soit agro. Ah ouais, je sais pas Peut-être un, un, un Ouais quoique. Ah si, sûrement. Non. Un aggro. Ok. Bon, plein de mana. Plein, plein, plein, plein de mana. Tour 3. Oh, là, on est tour 2. Hein. Non, tour 1, tour 2, tour 3. Là, on est prochain tour 1, tour 2. Ouais, là, on est tour 3 au prochain tour 1. On est tour 3, ça veut dire tour 4, on aura déjà nos 7 mana. Donc on pourra même commencer à top decker des, des Onyxia. De c'est bah, vraiment du golfish des deux côtés. Hein. Bah, c'est nous, hein. C est, c est, franchement, c'est pas de sa faute. Hein. Honnêtement, c'est pas de sa faute. Hein. C'est-à-dire que nous on joue tout seul et à partir du moment où on veut pas jouer avec lui, bah, lui il est obligé de mettre du board. Hein. Mais c'est vrai que ça rend les match-ups totalement golfish de part et d'autre. Hein. Nous on est juste focalisé sur ce qu'on fait, et lui il, bah, il dit bah je peux rien faire donc je mets du board et puis tu gères, tu gères pas, es, c'est à toi de voir. Hein. En fait c'est moi qui décide si je vais gagner ou pas quoi. Pour bon, le coup les adversaires ont après, voilà, c'est un deck combo quoi. Ouais, c'est un peu le genre de, de spot où genre si on a un maintenant on peut comeback. Non, on a déjà perdu malgré notre très bonne sortie. Ouais, c'est assez fou, hein. Ouais, ça, ça fait tenir un peu, mais. Quoique, on est sûrement mort, hein. 17. Non, on est mort. Ouais, polarisé polarisé, moi j'adore ça, mais pour le coup, faut faire vraiment attention Quoi c'est vraiment le genre de deck, si vous croisez 3, 4, 5 aggro à la suite, vous allez faire un, un, un lose rate pour le coup catastrophique et ça peut vous écœurer du druide, donc vraiment c'est un deck à voilà c'est un deck de d'analyse Voilà. c'est pour, pour les, bons, les bons joueurs qui analysent bien la méta et puis euh, voilà si vous analysez bien la méta et que la méta est favorable à ce genre de deck, vous allez avoir un winrate stratosphérique. En fait, c'est toi stratosphérique. Même le winrate est polarisé, si je puis dire. Soit stratosphérique, soit catastrophique. Par exemple, là, bah, c'est mage en face. Si c'est mage contrôle, bah, c'est probablement le... imperdable. Si c'est mage secret, bah on n'est pas loin de l'ingagnable, voyez. Ça fait longtemps qu'on n'est plus... Il n'y a plus eu de deck comme ça dans la méta. plan B, moment on a pas l'info, plan B ça peut être contrôle. Bon c'est cool, on a les mines, on a la mine, on peut aller piocher notre anubrekan, très important. C'est un contrôle ok. Plutôt good. Plutôt plutôt good. Ouais, ça c'est chouette. Ça veut dire c'est un contrôle. Donc euh, même si à flambé, on devrait quand même être plutôt ok en termes de life. Et je pense que le match-up devrait être très bon. Après c'est à nous de bien jouer. On va le faire maintenant je crois. Je pense que lui s'en fout de piocher. Enfin nous on s'en fout de le faire piocher. Nous c'est important chaque tour d'avoir une carte de mana et d'augmenter évidemment nos, nos chances d'avoir Guff. Je pense que c'est pas mal. On a déjà deux manas de plus que lui. Ça c'est cool. Ouais, ça c'est agressif comme play. On va être gérable quand même. Brécane, vous allez voir, okay, je me armure, je pense. Tu dois armure ici? m'en fout de setup un truc avec... Euh... Au pire je fais tenir au prochain tour, hein. je peux tenir. Anubricade, un Under King. Pas sûrement le play. Oh waouh il aurait peut-être du trade, parce que là j'ai un 2-1 dans 3-2. Bast alors, ok, cool. Droit. Bah, C'est pas mal, là on va faire euh, piocher la plus haute. Et on a. Ah merde, on a pioché Eka ici. Est-ce que c'est grave Pas tant. Hein. L'idée, c'est de prendre le board. Hein. L'idée, c'est clairement de prendre le board. L'idée, c'est de prendre le board. Ah écoutez, j'aime bien ce spot. Hein. J'aime bien ce spot. Je l'ai mis en board, c'est chiant pour lui. Euh... Et puis là, je pense que c'est gagné. Vous voyez, en fait, il faut vraiment juste pas se faire agresser au début parce que les créatures qui mettent T1, T2, T3, on peut jamais... <rire> on peut jamais les gérer. En fait, on commence à les gérer au tour 6. Donc le... même le gars qui fait T1, une 1, un, 1, un... oh, c'est la fin du monde. Hein. En vrai, un deck d'arène bien construit pourrait nous battre. Genre un, un deck avec un T1 et derrière que des boosts sur une créa. Et là, maintenant, on est dans une zone de confort qui est magnifique. Je hein. qu'on peut agresser, donc son armure va un petit peu shooter. On va écaille parce que ça met du board. Et on va prendre ces fleuves. J assez de cartes. Même à la fatigue, on est en train de gagner. <rire> Je pense qu'il y a des spots aussi où on doit gagner avec la fatigue avec ce deck. Genre vraiment, on fait juste un énorme bran à du brecan. an euh, euh, Under King, Under King. Après, on pioche pas vraiment beaucoup quand même. Enfin, quoi que, on pioche si on souhaite piocher, hein. Ça me va. Oh, ça me va moins, ça va par contre. Au gaffe hein. En vrai le gars il peut gagner Je pense que je vais quand même Ah quoi que Le gars il peut gagner avec euh, Théotard Mais je pense pas qu'il joue Théotard ça, ça a plus de sens de jouer Théotard maintenant Mais Dans l'absolu il pourrait gagner avec Théotard Parce que là on a 18 On a 16 X2 36 Ah non c'est là Ouais c'est ça hein, c'est 16 ouais, C'est bon là non Oui, c'est bon. En fait, ça met genre... C'est pas doublé. En fait, c'est le soif de mana. En fait, ça met 16 plus 8. Vous voyez Le premier coup, il met 16. Le deuxième coup, il met 8. 24. C'est ça hein. La soif de mana n'est pas compris dans le dans le deuxième de guerre, dans le deuxième effet. Bon, je vous avais pas menti, hein, c'était un peu free win hein. Regarde okay. nourrisse. Croissance nourrisse. Je crois quoi, ouais, hein. Je crois que ouais, je crois quoi ouais. Ok. Par contre, j'ai vraiment l'impression que c'est beaucoup plus, beaucoup plus polarisé que n'était le deck... Après, c'est cette version hein, qui accepte ce, ce truc-là, mais... Plus polarisé que n'était le druide avant Ray Natal. Enfin, il y avait euh, un peu les Illidan aggro là, qui était fort dans la méta. Voilà, franchement, j'ai vraiment l'impression que l'adversaire, s'il fait une créa, on gagne jamais. quoi. À moins que ce soit un deck un peu lent. Enfin, un... à moins que ce soit un aggro lent, mais... Donc qu'on fasse vraiment la sortie parfaite, genre full mana et. Ok. Prochain on va forme. Comme ça, on peut récupérer soit une autre croissance, soit le Seedman. Sidman, Seedsman, pardon. Bon, on sait ce que c'est comme voleur. C'est le voleur, euh... comment on l'appelle Ouais, voleur euh, contrôle, quoi, un peu. Voleur XL, ils appellent ça sur euh, les sites. Voleur XL, ou XXL. Ça, ouais, ça devrait être gérable. Ah, j'ai envie de faire ça. Hein. tellement piocher je crois qu'on prend carapace en fait l'idée c'est que je veux vraiment fluff dans ce tour c'est un deck en face qui fait beaucoup de value, qui dit beaucoup de value dit bah si je le fais piocher en fait sa value elle, elle sert pas à grand chose la value à la base c'est fait pour bah, avoir plus de cartes que l'adversaire en main et en fait enfin euh, comment dire, épuiser un peu l'adversaire à un moment avec ses ressources et faire que ses tours sont de moins en moins forts. Et là, vu euh, qu'on pioche nous aussi, je pense que c'est typiquement une des cartes counter de, de ce genre de deck. Parce qu'en vrai, son deck, il est pas très agressif normalement. Enfin, il va mettre un peu de board parce que c'est Hearthstone et que euh, tous les decks ont des, ont des créatures, mais c'est pas quelque chose qui va être inc incroyable quoi. Écoutez, on stack, on stack, on stack. Faut trouver notre guff, c'est important. Faut trouver notre guff. On a un Umbrekan au fond du deck, mais je pense que c'est pas grave. On a une autre forme aquatique. Et au pire, on a une autre... Euh, euh, guide de la lune. Ça me plaît pas parce qu'il vide sa main. C'est chiant. Le but de mettre du board, c'est de l'emmerder. quoi. Là, je l'emmerde pas trop. Je pense qu'on va faire quand même sous-roi au prochain tour dans, la, dans le Renatal pour enlever une créa. J'ai pas l'impression qu'il qu ait, qu ait beaucoup de créa dans la main, je sais pas, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il fait là Ah si. Ah, il, je la joue comme ça, ça veut dire. Ah non, bizarre alors d'attendre. Bon, on va sous-roi là-dedans. Bon, ça peut être chiant là, en vrai, le, le dé, le, le avatar, avatar qui tomberait. On va piocher hein. c'est pas comme si on avait... Ok. On est encore bien en PV mais quand même hein. Là le problème c'est qu'on va de moins en moins générer plus de mana que lui. Je pense que c'est le genre de game si on a guff là on a gagné. Ah quand même, 14 cartes, allez allez allez allez hein. Ça, ça donne un Nubrekan. Ça ferait pas grand-chose ici. Produit oh, pas. Ah bah Toto. Manque de pioche parce que. Je peux aller piocher l'Onyxia. Après, ça peut être Under King. Ou alors, on se dit, on fait Nourish, on pioche, on essaye de trouver Guff. C'est vraiment vénère. Parce que si on a Guff, ça change la donne. Non, je pense qu'il faut gérer le board. Je vais piocher mon Onyxia, j'espère. ça va pour le moment encore, hein. ça va, ça va, il hein. faut goof, hein. après il reste, il euh, y a Inherbe aussi sinon, Bran. Bran, Anub, il faut Astalor, en fait j'ai pas envie de prendre des grosses tartines, secret de voleur, ah, stock, c'est chiant, ah non il y a que ça, bah oui Krabatois c'est, ah. heureusement c'est un peu, un peu un tour fail qu'il vient de réaliser, Ah là voilà, c'est pas la même maintenant Ah ouais, là c'est pas la même hein Je dois 15 mana au prochain tour Ok Donc faut que je puisse sur la Stalor. Ah, c'est peut-être un contresort ou une objection. Ça, ça va être chiant. Après, on a ça au pire. Ah, bon. Il un des deux, voire les deux. Et les deux, on peut les contrer. C'est on qu'on a stacké un milliard de points de vie. Hein. Ouais, typiquement, si là on est à 30, on a perdu quoi. Parce que ça va. On va pas avoir l'étal tout de suite. Là, on suis pas mal, mais il faut quand même bien jouer. Hein. Il y a sûrement la 3-6 non Ouais bon c'est pas très grave. Hein. faut juste enlever un peu de dégâts. c'est fais quoi Je fais une pioche de la plus petite. Pareil. On va la jouer maintenant, l'Astalor. Prochain tour, tour, on a Bran, Anub, un Astalor et les deux autres. C'est ça, hein Ouais, ça marche, hein, c'est ça. Ouais, en fait, il faut, faut caler le premier Astalor. Comme ça, t'as Bran, Anub, Astalor et les deux autres. Après, en, train, en termes d'armure, ça va faire 16. On va dire si je suis à 30. Mais je suis pas sûr d'être à 30. Peut-être que je vais... On va voir. Et Ça ferait 16. Euh, ça marcherait pas, si. Ça, ça fait 5. Ça fait 5 et 16, 21. Et je joue pour... Non, ça suffirait pas. Je hein. crois que ça suffirait pas. Bon, si trade, c'est bon, je pense. Ouais, peut-être que dans le spot, il faut garder le petit truc d'armure. Faut voir. Oh, waouh. C'est chiant, ça. Les secrets que nous avons encore à découvrir. Bah, en vrai, on euh, peut faire ça d'abord. Je sais pas si ça change. Si, parce qu'il va me rester des manas, autant faire ça d'abord. pas létal parce qu'il avait beaucoup de points de vie. Oh. C'est bon hein, par contre de tuer ça. Bah, techniquement il est à 5, Si tue mon board il a gagné. Ouais c'est ça le play hein. Et, En fait je réfléchi si je pouvais pas faire Ekaï de avant. Non, je crois pas en termes de mana. C'est hyper tricky, hein. Bingo. Et on <rire> <rire> Ah Comme ça, Zinedine. Alors, c'est bon. C'est tendu hein ce deck hein. Il est génial mais Vous voyez ça c'est pareil C'est un deck qui est pas aggro en face Donc c'est trop bon Dès que c'est pas aggro C'est bon en fait Dès que c'est pas aggro C'est bon Ouais C'est vraiment ça Et on a mis beaucoup hein Il était à 35 Sachant qu'il y a une créature qui a pop enfin, en vrai on a mis un milliard En fait je sais pas si Si ça met avec Astalor, si ça met 16 x 2 ou si ça met euh, 16 plus 8. Sinon, ça ferait 48 dégâts. Je l'ai mis peut-être 48. Hein. Il était à... Après, il était à 35 plus 10, il était à 45. Non, non, je l'ai mis plus. Hein. Ah, c'était génial. Hein. Regardez que croissance. Et vous voyez, on, on sent quand même l'intérêt euh, de, de la mine. C'est vrai qu'au début, quand, je, vous, je vous promets, hein, quand les premières... Euh, hein, ah, les premières games que j'ai faites, on se dit mais il y a trop de draw dans ce deck, ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, je jouais un peu comme les anciens druides. Ça c'est horrible, hein. on va le gérer ça. <rire> Avec ça peut-être. Euh, si, sûrement avec ça non. Prochain tour on a 5 mana. Attends on peut pas au roi. C'est chiant. Hein. C'est chiant. Oh c'est un big, c'est un big mage, intéressant, il nous a bien emmerdé avec ça Ouais c'est un big mage, sympa un tour on fait le sous roi Bon big mage c'est plutôt un bon matchup Big Mesh c'est lent, après il faut pas qu'il fasse une sortie trop vénère mais Big Mesh ça reste assez, un deck assez lent quand même Ouais ce sera sous roi hein, ça, ça, ça, faut vite le tuer maintenant On va écaille au prochain tour Commence à un petit peu enlever des, des, des, des, des trucs les détritus de la main. Il a chopé quoi Il a chopé mine. La mine elle, elle coûtait 2. Hein. Il a chopé mine. Putain. Pas vraiment procès fleuve dans le matchup. Donc. Ah c'est chiant, elle aurait pu choper mon écaille. Au oh, guff, hein En guff, c'est la fin, hein ça. Tant on va piocher hein, Il nous faut guff hein. En fait c'est un deck Où il faut pas Encore une fois hein, Faut pas jouer avec l'adversaire Faut jouer tout seul quoi. Bon après ça dépend Quelle sort il a eu Si c'est l'amulette Qui met les dragons C'est pour ça que je dis Qu'on peut perdre Parce que l'amulette Qui met les dragons C'est trop chiant Valinda tête de tigre Bon c'est gros Donc on est Guffman, On a perdu. Perdu. C'est bien ça, mais. Parce qu'on a perdu, hein Ouais, vous voyez, dernières on a tutorisé avec Aquatic Form, avec Soutien, on n'a pas vu Guff. Ça, ça, c'est ça aussi, hein, les, match -up. les bons match-up, il faut Guff, quoi. Bon, ça, c'est gérable avec Ekai Ouais, ça va... Non. Ouais, pff, dommage, hein, parce que c'est vraiment une game qu'on gagne avec Guff. Hein. C'est vraiment une game qu'on gagne bien avec Guff. Hein. Parce que son deck est très lent. Là, franchement, on est trop avancé dans la game. Ouais, c'est frustrant, mais c'est le jeu, hein. C'est le jeu, c'est le jeu, admettons. C'est, voilà. Polariser, ça veut dire 80 20. On le polarise, cest à dire qu'on a à peu près 80% de, gagné, de chance de gagner. On a 20% de chance de perdre. Les 20%, c'est une game sur 5. Et c'est cette game-là où Guff il est dans les 8, 7 dernières cartes du deck. Et qu'en plus, on ne va pas le chercher. Il est ni au fond pour Aquatic Form, ni on arrive à le choper avec soutien lunaire. Donc, en fait, il est vraiment... C'est un connard. Hein. <rire> c'est vraiment un connard. En fait, il est entre la quatrième carte fond du deck... Et la septième carte. Genre, il est vraiment là. Il se dit, ah là, je peux pas m'attraper. <rire> je suis caché, tu peux pas me choper. Bah ouais, je peux pas te choper, mais je perds, mec. On est ensemble, là, hein, en fait. Hein. Ah, je suis avec vous depuis le début, moi Bah ouais, t'es avec moi depuis le début, mon grand. Bref, incroyable. J'adore ce deck. Moi, je, voilà, moi, je suis en, en, en amour fou pour ce deck. Mais ça peut être un deck méga tryhard ou ça peut être un deck méga nul. faut choisir la bonne méta. Sur ce, merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.